S'en va parler Pourquoi dis-moi là Oui. Eh bien, aujourd'hui, nous avons entamé le troisième jour de grève à Jarry. Et on est plus de 80% des agents grévistes. Euh, ça, qu'il dans ce jour-là, aujourd'hui, c'est déjà l'attitude à, à, à directeur-là, hein, directeur de plaque-là, directeur d'établissement-là, qui a en réalité enfantilisé, euh, mais aussi un euh, comportement managerial très méprisante, envers le travail Alors ça, nous, tu as ça, parce que depuis arrivé à un Guadeloupe, il n'y a pas comportement là ça avec les organisations syndicales, il ne comprend bien que s'il si n'y avait les organisations syndicales, il n'y avait les travailleurs. Mais ça, de la revendication pour les à travailler, c'est y aura demandé à ce que nous respections aussi, c'est quoi crier, on voit une une cas de force majeure, parce que le 24 et le 25 euh, euh, euh, euh, février, nous tenons des barrages à Jarry, et dans les barrages là ça, directement là. Les agents ne passés parce que c'était les, les, les patronats, notamment euh, Jean-Yves Ramassami et Garda-Coin qui étaient eh barrés. Les agents ne sont pas accédés au site euh, pour travailler. Et ça, en fait, c'est que la direction ne prend pas en compte rien. Ça, je crois qu'il est le cadre de force majeure. Et lui, il décidait de ponctionner ces agents-là, soit par des pour compensateurs, même dans les fiches de paie. Et là, c'est encore plus radical, plus, plus, plus, plus méprisant plus et plus criminel. C'est qu'il ni des gens qui ont qui COVID. Et malgré toute justification à la COVID-19, l'IQ eh a décidé de prendre des jours à la COVID-19, ça quand même. Alors, nous devons avoir des états d'esprit. Après, premier point majeur, là aussi, c'est la réorganisation. Là. Alors, il faut savoir que Jarry c'est le premier bureau de France et de Navarre en termes de chiffre d'affaires. Ces bureaux bureau qui a fait plus d'argent, il ne faut pas nous lérer. Ils ont décidé de réorganiser et malgré l'argent là parce qu'il fait, en disant euh, euh, Jarry en compensation, il y aura supprimé quatre positions de travail. Et la charge de travail, travailler a qu'il y aura de là, Et bien, il y le restant de monde qui là. Alors, nous devons bien comprendre qu'il y a une charge de travail excessive, qu'il y a des mesures de calcul qui ont fait ça, en méthode qui a utilisée. Mais cette méthode, là n'a pas adapté à la Guadeloupe. Elle n'a pas prendre en compte la réalité de terre, encore moins la température chalet. Et elle a décidé ça, elle a fait des organisations à l'estimation. Alors, conséquence à ça, c'est particulièrement on y a à peu près deux ou trois intérimaires, des jeunes mamans-enfants, des jeunes papas-enfants qui travaillent depuis l'année dans ce poste-là. Et à, à travers l'organisation là ça, ces gens-là n'ont pas de place en Crabayo. Et c'est ça que nous avons trouvé un peu, euh, euh, en tout cas, méprisant de la part de ces gens-là, parce que nous pas dire qu'on tout le qu monde en Guadeloupe, mais ni place au moins pour embaucher un monde. il faut comprendre ça, parce que la poste, ni rôle à jouer, a dans l'emploi en Guadeloupe. Il n'y a pas rôle total à jouer. Et on ne peut pas dire là qu'il y a dans organisation. seul objectif à haut, c'est les suppressions de postes. delà la poste, pour' j'ai décidé de faire ça qu'il quoi créer en politique de l'emploi ou en plein de compléments de postes, comme toute entreprise, qu'on qu'il a fait. Il a fait un seul c'est les suppressions de postes massives. Il ne peut pas de bonne langue. Alors, on va bien comprendre que nous, syndicats, en disant la Poste, nous ne pouvons pas laisser ça, ça faire parce que nous, là aussi, pour défendre les biens matériaux et les moraux des de travailleurs et à tout état de cause sud peut-être égualois qui est là quel qu'elle soit contre vingt mais depuis il est a à l'emploi touché aux conditions de travail à travailler et ben des en nous en disant quoi en nous en en tout cas depuis la création a sud et ben c'est des femmes et, et, et travaillées qui euh, ou, ou notre système capitaliste qui a mangé nous alors mis c'est là nous y'avons yo ils ont rencontré nous jodla là et quand ils dit nous ils dit disent nous faut nous, nous, nous, nous excuser nous euh, par rapport à barrage nous mettre mais aussi il faut nous garantir que les gens qui sont libres pour y aller travailler et rentrer quand ils veulent. Alors nous répondons, monsieur, très clairement, nous nous sommes de gens qui sont et sans problème en bureau e -il. Après, ils ont accusé syndiquant nous d'être, en tout cas, à l'origine. Oui, nous déposons pour la vie de greve, y de grève. Mais les responsables, nous avons dit, c'est les -ce responsables à confier à ça. Par la discrimination, par le manque de dialogue, et par en méthode autoritaire, même dictateur, parce que monsieur n'a pas la pour prendre pour alors, c'est des gens qui viennent faire un séjour en Guadeloupe de 3 à 4 ans maximum. Ils viennent remplir les poches. Ils vivent hors sol. Ils ne connaissent pas qu'ils ne peuvent pas un pays. là. Ça. Et ils ont décidé que c'est ça qu'ils ont fait en France qu'ils ont fait ici. Alors, eh ben, puisque jamais, les collègues déterminés à mener le combat pour respecter la dignité, a yo, mais aussi respecter ce qu'ils ont créé, le travail, le professionnalisme. A yo, c'est eux qui s'y laissent, c'est eux qui savent que les bonbages, qu'il y ait pas bon baillou. Mille ans nous y a eu.